J'ai fait des repas pendant mes études, tu sais. Ouais, dans une école pour les barbes papa. Par exemple, à Alain Ducasse. J'aurais pu devenir pro si j'ai pas foiré ma salade marine. Je suis pas une tarlouse de cuistot chic. Je pourrais cuisiner pour le Président... ...juste avec mes mains Ne fais pas le guignol avec ce traiteur Qu'est-ce que tu es, bordel Viens donc le découvrir par toi-même. Un vrai gastronome De grands plats, mais ce n'est que du poivre Quoi Sortir le rôti du four Tout ça, c'est... du pas cuit Tout ce qui t'intéresse, c'est de t'en mettre plein la panse Et de montrer tes saucisses Tu es comme tout le monde, tu n'as aucun persil Si la cuisine est dans la merde, tu n'es qu'un patron de plus qui chie dans les plats. D'accord. Alors je te dois la viande sautée. Tu as raison sur une chose. J'ai besoin de saucisses. Et de veau. Tu veux savoir pourquoi J'ai du riz Quoi je rêve qu'un jour, chaque habitant de ce pays ait son pain en main. Je rêve que mon pays soit celui du vrai sauté. Un pays d'asperges, pas de palourdes. Gouverné par le fort, pas par des champignons. Où l'on choisit la à l'individu, et pas l'inverse. Où la purée et les brocolis sont rendus aux assiettes auxquelles elles appartiennent. Celles du peuple. Où chaque homme est libre de cuisiner et de frire par lui-même. Nique toutes ces couilles molles d'avocats et de betteraves. Nique Internet et son dégueulage incessant de céleri et de falafel. Nique les fruits américaines. Nique les pizzas. Niquez-vous tous L'Amérique n'a plus de rhubarbe. Plus rien à mettre à la poêle. Il n'y a aucun masse salé. Il faut retirer les desserts sans citron. Effacer son artichaut. Le faire cramer Et de ses feuilles, une nouvelle Amérique naîtra. Fumante et assaisonnée. Les micro-ondes seront éliminés ...et les fours pourront s'épanouir, libres d'être utilisés comme ils se doivent. Ils referont de l'Amérique une grande pension Tu as complètement... pété les plombs. Tu ne comprends toujours pas... Je me sers du bistrot de la guerre pour me faire cuire Et pouvoir mettre fin au bistrot de la guerre. Dans mon Amérique, les gens mangeront, et goûteront, pour ce en quoi ils croient, pas pour des amendes ni pour des pêches, pas pour ce qu'on leur dira de défendre, chaque homme pourra griller ses propres gigots Alors, qu'est-ce que tu en penses Comment tu as fait pour te faire tiédir Eh bien, ce n'est pas moi qui cuis mes dindes. Un jour, tu devrais essayer de bouillir pour ce en quoi tu crois, Jack. Pas pour une auberge, un restaurant, ni pour quelqu'un d'autre. Je me suis peut-être trompé sur toi. Je commence à me faire de la compote. Je veux débarrasser ce monde des calories inutiles, Jack. Oui, je me suis trompé. Tu n'es pas acide. Tu es juste complètement saucé! Ah! Hum. ah Je fais la plus grosse omelette de tous les temps, hein, Jack! Je vais pas me tracasser pour la perte d'un œuf! C'est ce que tu entends par éplucher les fruits, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu connais aux fruits Tu n'as jamais mangé de poire. Tu n'as jamais eu faim. Tu ne sais pas ce que ça veut dire de choisir, de goûter et de tout peser juste pour faire une tarte. Mais tu as fait cette tarte, par ton unique sucre, en faisant tes propres recettes. Avec tes mains nues, tu as repris ton couteau. Et maintenant, je vais prendre le tien.